Cette année, Wiko nous propose encore des smartphones avec des bons rapports qualité-prix. Aujourd'hui, je vais vous faire mon rendu de mon test du Wiko Power U10. C'est un téléphone disponible au prix de base de 129,99€ sans promo. Et à ce prix-là, il a de quoi vous accompagner pendant plusieurs jours. Vous allez voir pourquoi. Avant de parler du design de ce Power U10, petit aparté sur Wiko. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque française de smartphone. Oui, créée en 2011, elle a su s'imposer à travers l'Europe avec des téléphones au bon rapport qualité prix. ce que nous allons encore voir aujourd'hui. Moi, j'ai reçu de la part de Wiko un petit Power U10 dans un petit pack avec aussi les Wiko Buds Immersion qui sont des petits écouteurs intra assez sympas. Disponible aux alentours de 69,99€ en fonction de si vous trouvez une promotion ou pas. Si ça vous intéresse que je vous fasse mon petit retour d'expérience, je sais pas, sur Insta, sur le Discord ou même sur Youtube de ces petits écouteurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les grands points sont une autonomie totale avec le boîtier de 20h, une réduction de bruit active, une compatibilité Android iOS et surtout le Bluetooth 5.0. Mais bref, revenons à ce qui nous intéresse, le Power U10 qui soit dit en passant dans le pack que j'ai eu, était livré avec une petite coque et une petite protection d'écran. Commençons par parler du design de ce Wico Power U10 C'est un téléphone assez grand avec une prise en main agréable Il mesure 173,8 mm par 78,6 mm avec une épaisseur de 9,45 mm Son écran est un écran de 6,82 pouces Écran HD+, de 720 par 1640 pixels. C'est une technologie assez sommaire, mais qui, pour ce prix-là, fait complètement l'affaire. Et c'est surtout au niveau des bordures qu'on est assez agréable à ce prix-là. Les bordures sont assez fines, ce qui nous permet d'avoir cette impression de très grand écran. Il est équipé de la technologie IPS, qui permet aux textes et aux images de rester Parfaitement clair, peu importe l'angle de vue. À l'arrière, ce Wiko aussi se dote de finitions plutôt sympas. Il existe en trois nuances carbon blue, denim blue et turquoise. On a cette impression un peu de jean, et au toucher, c'est assez agréable. On retrouvera aussi en haut à gauche le petit module photo avec un appareil photo principal, et à l'avant, une petite encoche avec un appareil photo frontal. Sur la tranche supérieure, on retrouve une prise jack. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume, verrouillage, etc., etc. Sur la tranche gauche, le port carte SIM qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 2 nano SIM. Et en dessous, le haut-parleur et le port de recharge en micro USB. Il est aussi possible, en plus des 2 nano SIM, d'ajouter une carte micro SD pour étendre la mémoire jusqu'à 256Go. Voilà pour ce qui est du design, maintenant parlons de ses caractéristiques techniques. Qu'en est-il des caractéristiques techniques de ce téléphone Ce qui est vraiment fondamental, le point qui est positif et que, qui m'a surpris le plus, hein, c'est l'autonomie. Wiko, avec sa nouvelle gamme Power, a vraiment misé sur des téléphones qui durent longtemps. On en parlera dans la rubrique autonomie de la vidéo, mais ce Wiko Power U10 est équipé d'une batterie de 5000 mAh, ce qui est une batterie quand même conséquente. Cette taille de batterie se retrouve sur les téléphones haut de gamme. C'est un téléphone qui tourne sous Android, Android 11, il dispose d'une puce d'1,8 GHz, octa-core, avec une mémoire ROM de 32 Go et une mémoire RAM de 3 Go. On va retrouver aussi des capteurs assez basiques sur ce téléphone comme un accéléromètre, une boussole, un capteur de lumière ambiante, un détecteur de proximité et son autonomie est annoncée de 3,5 jours par Wiko. Là aussi, on verra ce que ça donne en conditions réelles. Il dispose à l'arrière d'un capteur photo de 13 mégapixels et à l'avant de 5 mégapixels. On en parlera brièvement aussi juste après. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, parlons un petit peu de l'interface. L'interface de ce Wiko est assez facile à prendre en main. On reste sur du Android assez simple, assez propre. On va pouvoir accéder à toutes nos applications, télécharger ce qu'on veut sur le store, etc., etc. On va pouvoir aussi, dans les paramètres, trouver de quoi personnaliser le téléphone et surtout des fonctionnalités mises en avant et développées par Wico Dans fonctionnalités Wico vous allez pouvoir... Gérer le mode d'une seule main pour pouvoir contrôler votre téléphone qu'avec une seule main. Personnaliser l'écran de verrouillage en fonction de si vous voulez que les notifications s'affichent entièrement, etc. Paramétrer l'écran d'accueil, la barre de navigation. Concernant l'encoche, la faire apparaître. Ou disparaître. Ajouter la capture d'écran à trois doigts, ce qui est plutôt pratique aussi, que l'on peut après modifier par la suite. Paramétrer la reconnaissance faciale, etc., etc. Il sera aussi possible, bien entendu, de paramétrer l'écran afin d'afficher un thème sombre, l'éclairage nocturne ou dans les paramètres avancés la mise en veille et la taille de la police. On retrouvera tous les paramètres nécessaires à une bonne prise en main de téléphone. Il sera aussi très agréable dans la lecture de vidéos et le game mode de Wiko va vous permettre d'accentuer un petit peu les performances pour pouvoir jouer à des jeux assez simples. Il va pas falloir aller chercher des jeux qui consomment beaucoup, je vous rappelle qu'on est sur un petit prix, même si c'est un grand téléphone. Voilà pour ce qui est de l'interface, maintenant parlons de ce qui est vraiment high level sur ce téléphone, c'est l'autonomie. Que ce soit sur les smartphones ou même sur d'autres produits tech, un peu comme les montres, vous êtes beaucoup à chercher un bon rapport qualité-prix et surtout une grande autonomie. Parce que certains et beaucoup d'entre vous n'aiment pas recharger son téléphone ou sa montre ou peu importe, tous les jours. Là, dans ce Wico, et même dans la gamme Power en général, l'autonomie est plus que convenable. Annoncé à 3,5 jours par la marque, on arrive facilement, en fonction de vos utilisations, à atteindre les 3 jours. Et au-delà de ça, le téléphone va nous proposer certaines options pour optimiser encore l'énergie comme un mode éco, un mode éco plus, mais aussi la possibilité d'utiliser un gestionnaire de batterie qui va vous mettre en avant les applications qui sont énergivores afin que vous puissiez limiter un peu leur impact. Personnellement lors de mon test avec toutes ces possibilités d'optimisation avec les modes éco, éco plus etc, j'ai pu l'utiliser pendant une semaine avec une seule recharge le mercredi soir et ça c'est magnifique. Avant de conclure on va parler rapidement des autres fonctionnalités, des autres éléments de mon test. Vous le savez, on est sur un téléphone à 129,99€. Bien entendu, s'il y a une promotion sur ce téléphone, je mettrai à jour le lien qui est en description. Comme ça, vous aurez toujours le prix le plus intéressant. À ce prix-là, au niveau photo et vidéo, on est quand même sur quelque chose d'allégé. Je vous le disais, la caméra arrière est de 13 mégapixels. Elle va vous proposer quand même un mode portrait et un mode nuit. Ça vous permettra de faire le minimum nécessaire lorsque vous voulez immortaliser un instant. De même, la caméra frontale de 5 mégapixels vous permettra d'envoyer des selfies sans trop de soucis de qualité. Mais après, il faut quand même comprendre qu'il faut s'en arrêter là on ne peut pas avoir à la fois un téléphone qui dure plus de trois jours à petit prix et d'avoir des photos telles un photophone vous aurez aussi dans les fonctionnalités le bouton en haut à droite dédié à la fonction google assistant afin d'intégrer au maximum tout le potentiel d'android pour finir il y a une dernière fonctionnalité que je voulais mettre en avant on l'a vu passer dans l'interface tout à l'heure c'est le mode simple avec ce wiko il est proposé dans les fonctionnalités de wiko un mode simple il va pouvoir nous faire profiter d'un écran d'accueil personnalisable simple avec des grandes icônes qui permettra de retrouver instantanément les applications ou les fonctionnalités que l'on veut faire. Il y a beaucoup d'utilisations et de profils de personnes qui pourraient avoir besoin de ce mode simple et qui aimeraient l'avoir. Je pense notamment aux personnes un peu plus âgées qui ne veulent pas chercher dans une liste d'applications ou même pour les personnes qui ont besoin d'aller assez rapidement à l'essentiel. En tout cas c'est vraiment top d'avoir mis ça en place. Maintenant passons à la conclusion. Concluons sur ce test du Wiko Power U10. Tout d'abord, vous l'aurez compris, il y a de gros points positifs, notamment la batterie, tout l'autonomie, le rapport qualité-prix et aussi globalement son design. Très grand acteur dans cette gamme de prix, Wiko a su encore améliorer son produit pour nous proposer vraiment ce Power U10. Il y a certains points qui restent corrects, mais qui demanderaient peut-être quelques améliorations, notamment niveau photo, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Du coup, je recommande ce Wiko Power U10 aux personnes qui cherchent quelque chose de simple et qui tiennent dans le temps en tant que et dans la qualité du produit. Ça peut être aussi un très bon choix de produits à offrir à Noël pour une personne qui ne veut pas recharger son téléphone tous les jours et qui cherche des menus assez simples et faciles à prendre en main. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.